Yo, c'est Tyros. J'espère que vous avez tous la forme. Oh, moi, ça va. Bon, malheureusement, je suis toujours avec ma chaîne éclataxe. Bon, j'ai pris le rendez-vous. Ça y est, hein. c'est le 30 novembre euh, à 10h30. Détente que j'ai mon rendez-vous. J'ai appelé hier, donc voilà. c'est y est, là, j'ai mon rendez-vous. Donc chez Honda, euh, pour ceux qui sont intéressés, qui vont en Corse, hein, c'est chez Lukimi Moto. Il s'appelle à euh, Jaccio, c'est le, euh, le seul concessionnaire Honda euh, valable dans toute la Corse, mais ni plus ni moins. <rire> Moi, J'ai acheté chez eux, je continue à aller chez, chez, le, chez eux. Bon, ouais, il m'en a parlé, il m'a dit euh, vraiment très honnête. Hein. De toute façon, ça a toujours été un concessionnaire honnête. Hein. Il, faut, il, faut, il faut le saluer, il faut le dire. Le mec il m'a dit écoutez, soit on vous change que la chaîne, soit on vous change le pignon en sortie de boîte avec la couronne et la un... chaîne. Vous en connaissez beaucoup, vous, des, des concessionnaires qui vous poussent pas à la vente comme ça et qui, et qui cherchent midi à 14h comme ça Moi, j'en connais pas. Hein. Donc, vraiment très, très, très sympa. Ils ont toujours été super honnêtes. Bon, après, je vais voir les, les, les, les, les prix. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais fait de prix cher. Des... Ils ont dit c'est ni plus ni moins, ils ont dit que les prix de Honda. Hein, voilà. Catalogue. Donc, voilà on verra bien, mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo de la, du prix des révisions des 12 000 et aussi le prix d'une révision, d'un changement de kitchen chez Honda bon, ça, ça vous fera deux vidéos et deux, et deux, deux informations qui sont capitales dans une moto bon, aujourd'hui, on va parler donc de la XSR 700 Legacy de 2023 alors, moi, je c'est un avis personnel moi, c'est une moto que j'aime beaucoup voilà. c'est une moto que j'aime beaucoup, c'est un design que j'aime beaucoup c'est vrai que ça divise, il y en a certains qui l'aiment pas pas du tout euh, certains disent que ça fait trop épuré ou euh, un design particulier moi c'est ce que j'adore c'est ce que j'aime le plus voilà moi j'aime des motos euh, style custom des motos complètement euh, épurées euh, vraiment comme si tu les faisais dans, dans le garage toi-même vous savez comme des gens qui font des vidéos vous voyez custom des motos et tout ça ils les font sur mesure on dirait que c'est une moto qui était faite sur mesure euh, très épurée avec les, les, comme les, les trucs qui ressortent, les fers vous voyez pas trop de cache pas trop de, cash, pas trop de, de trucs euh, d'artifice pas trop de la moto comme ça elle n'était pas galbée dans le dans des caches et des protections, tout est presque pratiquement à l'air, ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, euh, la mienne elle est déjà très aseptisée, hein, très roster, vraiment, euh, c'est pour ça qu'ils appellent ça, appelle ça Retro. c'est pas du tout une vintage, hein, ben, pas du tout, tout. c'est vrai qu'elle est soignée, elle est belle, mais c'est vraiment, vraiment, c'est la moto qui passe partout, hein, c'est pas du tout une vintage, hein, pas du tout, du tout, du tout, hein c'est vraiment, c'est pratiquement un roster, Que je dis c'est un roster, non, l'autre aussi c'est un roster, mais je veux dire, c'est vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas du tout un scrambler, l'autre, elle a vraiment un truc style scrambler, vous voyez, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est vraiment une petite touche scrambler, un peu comme les bugatti, mais encore plus poussée dans la chose, et ça, c'est ça, c'est que j'aime beaucoup, donc, c'est une moto qu'on ne présente plus, je veux dire, la Legacy, le truc qu'elle a en plus, je crois que c'est des soufflets qu'elle a au niveau de la fourche pour protéger les voyez oui, moi ce que j'ai mis dans, dans les protections des, des caches poussières de ma fourche, là, les, les chaussettes, là pour protéger les, les impuretés qui rentrent et qui pourrissent les joints. Et que je vous avais fait une vidéo où j'avais montré, je, je tournais à gauche. Je vous avais montré une vidéo j'ai j'avais marqué, bah, eux, eux ils ont des soufflettes. Voilà, c'est des soufflets comme ça, c est, c est, mais ça fait très ancien, parce qu'avant, dans les anciennes motos, c'est ce qu'ils mettaient, hein. Bon, ceux qui sont plus jeunes, moi j'ai 38 ans, ceux qui sont plus jeunes l'ont pas connu, mais moi je l'ai connu, euh, c'était euh, les premiers XR tout ça, les monocylindres Honda et tout ça, voilà, y avait, même Suzuki, les DR et tout ça, c'était, il voilà, y avait des soufflettes comme ça dans les... Voilà. Bref, et ils l'ont remis. Sinon, c'est exactement pareil que les autres modèles XSR, c'est toujours un CP2... Euh, c'est exactement le même moteur, mais en même temps, il y a certains qui disent Ouais, mais c'est le même moteur. mais moi je vous dis une chose écoutez-moi, mon avis. Pourquoi veux-tu changer un moteur s'il a fait ses preuves Si le moteur il est. Enfin, putain, ça, ça me fait chier, je vois. Si le moteur a fait ses preuves, si le moteur il est fiable, si le moteur il consomme pas et c'est t'as pas d'emmerde. Moi ça me dérange pas, c'est comme le moteur que j'ai moi, c'est un moteur qui, qui, qui date déjà, je crois qu'il est de 2005, même, même plus. C'est un moteur qui, qui, qui est vieux. Donc, mais on s'en fout. C'est comme à un moment quand ils avaient sorti la, la, la nouvelle GSX-S1000. Euh, il y en a certains qui disent ouais mais c'est un vieux moteur, c'est un vieux 4 cylindres qu'ils ont mis de dessus, il date de 2005 ou je sais pas combien mais oh, on s'en pas les coïnes, et alors c'est le moteur qui a fait ses preuves, il s'est 152 chevaux, s'il est super au point, et qu'il a une, une patate de malade et qu'il accélère bien et tout ça, qu'est-ce qu'ils s'en foutent Qu'est-ce que tu t'en fous de changer de moteur Parce que qui dit nouveau moteur Qui dit par exemple le nouveau euh, bicylindre qui est en sorti Honda le 750 cm3, qui te dit que tu vas pas avoir plein d'emmerdes avec. Ah, regardez oui, quand ils avaient sorti la Honda euh, Fireblade la 1000 et le moteur il explosait, hein. Quand il est arrivé à 14 000 tours, il explosait. Comme il l'avait dit à un de mes abonnés, il, dit, il, avait, il avait raison, le moteur il pétait. Donc voilà, c'est pour ça il n'était pas au point, il avait des trucs qui n'étaient pas encore au point. Parce que quand vous dit nouveau moteur, ce que vous dire moi qu'il y a beaucoup de choses qui ne savent pas encore comment ça réagit. Alors que là, le CP2, tu le connais, il est au point, il est fiable, il, dit, voilà, il fait son boulot. Certes, il ne fait que 73 chevaux, alors que la mienne il fait 95 chevaux, mais ça, ça, ça, ça, ça n'en reste pas moins une moto qui, qui tape euh, les. De ma caméra. Putain, je crois que c'est à ce tort c'est quand même une moto qui, qui, qui tape les, les, les, les, les 180, je crois un truc comme ça, Ou même 200 km, non, 200 km là, 200 km, c'est putain, c'est largement suffisant pour un scambler, attendez, si vous voulez une voiture qui fait qui fait de la vitesse de... une moto qui fait de la vitesse de... une sportive à ce moment-là, donc voilà c'est largement suffisant, c'est une moto qui a, qui a fait ses preuves euh, là c'est la nouvelle itération, mais je dis, voilà, le XSR je crois qu'il est sorti depuis 2005 de 2006, 2006, non non pas 2017, encore 2017, je crois, ou 2015, tout comme ça. Donc voilà, ça, ça fait ses preuves. Et moi, je trouve que c'est une moto qui est une bonne alternative à la mienne. C'est disant, si tu veux pousser la chose encore plus dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le vintage, voire même carrément dans le scrambler, et que tu n'as pas les moyens, je dirais, de t'acheter un Ducati ou que tu as peur que ça tombe un manque de fiabilité, parce que c'est. on connaît hein, la marque, euh, moi, je trouve que cette moto est parfaitement... Euh, elle être parfaitement la tête je sais que ça interdit. il fait chier ou la gueule euh, je pose pas trop sur la vitesse hein. je monte pas trop trop vite parce que j'ai ma chaîne qui est ovalisée c'est très mauvais, non pas je suis toujours dans la tolérance donc, surtout que ça fait c'est ça pour une petite vibration quand j'aurais trop le à très barré je roule pas trop trop vite donc voilà, je dépasse pas les 120 mais euh... ce que je vais dire par là c'est que, comment dirais-je une bonne alternative à la mienne je trouve même que c'est une même meilleure alternative à la mienne si tu es dans cette aspiration, inspiration je dirais euh, néo rétro vintage plus vintage alors me retrouve. la mienne en disant que c'était là c'est qu'elle est si tu elle, elle est très bien finie si tu dors, ça reste une onde mais c'est qu'elle est pour moi je trouve qu'elle est trop assez petit et puis voilà elle est, elle est elle est sobre elle est bien elle est belle mais elle, elle, elle a rien de unique mais vraiment qui putain, elle sort de la norme. Elle, elle a rien, voilà. Là, l'autre, elle, elle a le petit compteur des sur la gauche, tout rond. Euh, ça fait vraiment du beige C'est qui soufflé au fourches, euh, Comment dirais-je Tout ce truc aseptisé, tu vois. Tu, tout ce truc euh, épuré, tu vois vraiment les câbles presque qui sortent et tout. Euh, tu vois bien l'armature. Je sais pas. Elle a un charme. Elle a quelque chose que la mienne n'a pas. Voilà. Après, c'est vrai que niveau fourche, la mienne est supérieure. La fourche de la Yamaha XSR est de moins bonne qualité. Elle n'est pas piètre, mais elle est moyenne. Euh, le moteur, le mien est beaucoup de 95 chevaux, l'autre 60. Et le prix, surtout, la XSR vaut le même prix que la mienne, sans option. Future. Et ça, ça fait mal au cul. Hein. Elle vaut dans les 8000 euros, la mienne vaut 8000 aussi. Que la mienne, c'est un 4 cylindres de 95 chevaux, l'autre, c'est un bicylindre cylindres de 73 chevaux. Et c'est ça qui lui fait beaucoup de tort. Que son design, moi je trouve que c'est ça. S'il avait vendu dans les 7000 euros, tour rond, elle, elle aurait marché beaucoup plus. Voilà. bon, maintenant c'est un point de vue. En tout cas, je vous remercie de vos abonnements. On est déjà 1960, 1992, je, je sais plus, moi 1992 abonnés. Ça, ça augmente tellement que je vais me pas voir les chiffres et l'autre chaîne YouTube aussi est, a passé est, est déjà à 85 abonnés elle augmente elle augmente elle augmente, elle augmente à mort aussi elle augmente peut-être que je vais arriver dans les 100 abonnés à la deuxième chaîne d'ici euh, le mois de janvier et ça sera vraiment c'est le début euh, comme on dit de, de l'évolution de la chaîne voilà je vous souhaite bonne continuation je vous remercie je vais doubler allez hop là bah, et je vous souhaite bon ride ciao, ciao.